L'outil qu'on va leur donner, ça leur permet de naître en tant qu'artiste, C'est ça qui nous intéresse. La capacité de donner naissance à des milliers de projets en dehors des sentiers battus et en dehors de ce qui est imposé par le, les industries classiques. Nos plateformes de crowdfunding, elles ont comme intérêt pour le bien commun, c'est qu'elles laissent la liberté individuelle des, des créateurs, au sens large, artistes et entrepreneurs, de, de, de, de, de rester maîtres de leur destin le plus longtemps possible. Et les artistes restent détenteurs de leurs droits, 100%. Et nous, on défend beaucoup l'open source, on défend beaucoup les, les Creative Commons. Ça cartonne aujourd'hui, on est leader européen on a collecté plus de 22 millions d'euros, il euh, y a plus de 12, millions de, 12 000 projets pardon, qui sont passés chez nous, on en reçoit 500 par semaine, euh, on collecte euh, 50-60 000 euros par jour. Donc on le vit avec bonheur tous les jours, il y a de plus en plus de gens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 L'humanité, si elle n'arrive pas à réduire ses humanités, ces inégalités, et donc du coup à répartir mieux les efforts, les richesses entre les gens, je pense qu'on est programmé pour disparaître tout simplement. Que ce soit dans les milieux artistiques ou pour des projets persos, des projets d'entreprise, le, pro le problème majeur aujourd'hui c'est de se faire financer. Euh, on sait tous que le système financier traditionnel a des carences très importantes quand il s'agit de petits montants que pour une banque, c'est aussi euh, facile ou aussi compliqué de prêter 10 millions que 1000 euros. Et finalement, il euh, y a un rendement plus important à prêter 10 millions d'euros qu'à prêter euh, 1000 fois 1000. Et euh, tout simplement, le financement participatif, ça vient répondre à cette carence-là. Ça permet de replacer des petits projets, on va dire de 100 euros à 1 million d'euros, euh, dans un cadre de financement intelligible, et surtout de, de dire à la, la finance traditionnelle, ok, tu ne le fais pas, pour autant c'est des besoins identifiés vitaux pour la société. Du coup on reprend notre, le, le, le pouvoir sur notre destinée et en tant qu'individu, on va le faire nous-mêmes. Aujourd'hui on est dans un pays où tout nous retient d'aller euh, au bout de sa créativité parce que les gens sont malveillants, les gens sont jaloux, euh, soit parce qu'ils ont peur que tu réussisses, soit parce qu'ils ont peur que tu échoues, mais c'est la même peur. Et, et, et donc du coup on est quand même très tenu euh, finalement à rester euh, dans les pyramides qui, qui, qui construisent notre société depuis 50 ans. Et, et je pense que ce qu'il y a de plus difficile en France c'est ça, cet environnement-là. Puis après l'argent lui-même en tant que tel, qui est un peu le symbole de ce qu'on vient de se dire, est comme un vrai souci, en enfin, France. Cette propriété que tu délègues à quelqu'un, soit en tant qu'artiste, soit en tant qu'entrepreneur, quand tu donnes départ, parts, fait qu'au bout d'un moment tu es départi de ton origine et tu es départi de ce qui t'appartient vraiment au profit de gens qui vont industrialiser, capitaliser ça. Pour être complètement franc, au début on n'avait pas de pensée... Euh on n'avait pas de pensée, C'est pas la solidarité qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'est la culture indée. Et on s'est aperçu en marchant que finalement, au-delà de ces artistes qui existent... Hein, chez nous, il y a plus de 12 000 projets qui ont été financés maintenant. Donc au-delà de ces 12 000 artistes qui sont nés chez nous, avec leurs projets, surtout ce qui se passe de très fort, c'est qu'ils naissent grâce à une communauté. Et cette communauté qui la soutient, font la force du projet. Du coup, tu n'es pas en tant qu'artiste grâce seulement à ton talent, tu nais en tant qu'artiste grâce aux autres. Et ça, ce micro-mécénat, euh, en fait, on ne l'a pas du tout vu venir, ça ne faisait pas partie de nos valeurs d'origine à nous. On ne pas dit on va monter une machine à solidarité, on s'est dit on va monter une machine à culture indé. Et on s'aperçoit que le pendant de ce qu'on a voulu créer nous, et l'élément vraiment fort de, de KissKissBankBank Bank Bank ou du, du crowdfunding, c'est justement ce sentiment d'empathie, de solidarité, d'entraide euh, qu'il y a entre les gens à partir du moment où on est capable de s'identifier à l'autre. Et grâce à nos plateformes, on s'identifie très facilement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 en rigolant, nous trouvons sympathique, aujourd'hui il y a un peu plus d'agressivité ou de tentatives de récupération. Euh... Après il y a la culture vraiment individuelle en France, l'entrepreneuriat, le, le, il y a un souci quand même, il y a toujours cette espèce de vieille psychose de, de patron pourri qui exploite ses, ses employés qui est quand même vachement vivace encore. Monter sa boîte en France, finalement le plus compliqué c'est pas tellement l'argent, parce que notamment ces dix dernières années avec les fonds de dotation, la BPI, Oseo, les réseaux de business angel, le crowdfunding, ça devient finalement presque assez simple de financer un projet. La difficulté c'est qu'il faut avoir les couilles de le faire. Je pense qu'il y a un malaise dans la société à afficher son bonheur, à avoir envie de prospérer utilement pour soi et pour les autres, et que, et que l'argent c'est sale. C'est à l'époque de l'explosion des réseaux sociaux, on a commencé à s'échanger des photos, des bouts de vie, des bouts de texte, des citations. On s'est dit qu'assez vite, puisqu'on était tous reliés euh, les uns avec les autres de façon très compacte et hyper rapide, qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne soit pas capable de s'échanger des projets et euh, mécaniquement de les financer ces projets. Et puis après, il y avait une motivation profonde, c'est qu'on euh, est très attaché à la culture artistique indé, et qu'on s'est aperçu par ce biais-là qu'il y avait des centaines et des centaines d'artistes qui émergeaient de partout, qui ne demandaient qu'une chose pour exister, c'était un tout petit peu de financement pour pouvoir sortir un LP, ou pour pouvoir sortir un concert, ou euh, pour faire un concert à domicile, ou pour sortir un webdoc, ou pour sortir un, un clip vidéo. Et que du coup, on s'est dit qu'en alliant les réseaux sociaux et cette culture indé il y avait sûrement possibilité d'arriver à quelque chose d'assez sympa et novateur. Avant l'apparition de Napster, tout le monde écoutait les 10 albums qui étaient vendus chez Carrefour, et que nous, ça nous a toujours saoulés, et on connaît des dizaines d'artistes qui, à côté de ces mastodontes du cinéma ou de la musique n'arrivaient pas, je parle même pas de gagner de l'argent, je parle d'exister en tant qu'artiste et que du coup ça nous a paru l'occasion euh, euh, bah, de faire une pierre de coups, de les faire connaître, mais en même temps de les faire financer. Donc on a quitté notre job, et on a monté Kiss Kiss Bank Bank sur, ce, sur cette idée-là. Au bon, moment où on s'est mis, on se donne deux ans à trois pour voir ce que ça peut donner. Et puis après, en fonction de ce qu'on donne, on verra quelle voilure on donne au projet et qui reste, qui reste pas. On savait que ça allait marcher, que ça avait du sens. Par contre, on savait pas si vraiment ça avait une logique business derrière. Il aller au bout de ses idées et en même temps, avec ses idées, essayer d'avoir un impact le plus positif possible pour les autres et donc pour soi en même temps. On a essayé de dupliquer cette idée-là à d'autres univers, donc Kiss Kiss pour les projets artistiques. On a monté Hello Merci pour des projets plus perso, où là on finance des crèches, des petits pizzaiolos, des études, des logements, de gens qui s'entraident en tout sous forme de prêts. Et là, on vient de lancer une troisième qui va permettre du coup aux Français, après être devenus micro-mécènes, de devenir micro-investisseurs de micro et de venir enfin euh, utiliser son épargne pour des bonnes raisons et l'investir en direct dans des TPE, PME françaises. Voilà, donc du coup, on a fait évoluer notre concept d'origine qui était euh, bah, donner un outil pour financer de la culture indé, un deuxième outil pour financer des projets perso et un troisième outil pour financer des entreprises. Il reste un quatrième segment qu'on pourrait adresser, qui ce sont ces plateformes où tu peux devenir actionnaire de jeunes startups, non pas prêter de l'argent des sociétés plus de deux ans, mais devenir actionnaires de boîtes qui se lancent. Et je pense qu'on ira assez vite. C'est pas 2015, ce sera 2017. Notre vrai baseline, si on veut en prendre une pour l'intégralité de nos plateformes, c'est libérer la créativité. Donc libérer la créativité artistique sur Kiss, Kiss libérons la créativité perso sur Hello Merci et libérons la créativité d'entreprise sur l'Endopolis. Notre fil rouge, c'est ça. Si on peut, tous les matins,